Nous avons réalisé un casting d'humoristes il y a quelques jours. Dites-nous ce que vous pensez de nos humoristes dans les commentaires en bas de cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour. On va rigoler. Melon et Melèche vont à la pêche. Melon sort le hamson, Melèche la gueule. <rire> Wesh les potos, wesh les cousines, c'est Jimmy Croquette. Bon la blague d'aujourd'hui, bon c'est la première, hein. On va la faire rapide, hein, c'est monsieur et madame, on, euh bat. On comment -il bah, mon tafils, comment s'appelle-t-il Bah fille euh. <rire> <Il bat. rire> <rire> oh ouais, c'est du lourd <rire> Melon à la pêche Melon et melèche Sont à la pêche Melon, pêche le ton, me lèche l'arrêt Hey, hey, hey, hey. C'est monsieur et mata. Un femme, on non, Comment s'appelle-t-il Jeune de la fin. <rire> yeah. Melon et Melèche achètent une vieille maison. Melon la répare, lèche la vieille. <rire> C'est mata. <madame. rire> Nana, on fils euh ouais on tape sur son, son <rire> Comment ça, ça bêtise Judanana <rire> Melon et Malèche <rire> Melon et Melèche ouais. veulent débuter dans l'apiculture Melon achète la ruche, melèche les seins <charming> tellement vieille que sur ces photos de classe on voit juste lui dessus. Il y a un poteau à côté. Melon et Melèche attrapent une abeille. Melon lui arrache les pattes. Melèche le dard. C'est monsieur et madame. Euh, N'est pas on un fils, comment il t'appelle J'en ai marre, je me casse. Bon appétit les amis. <rire> samedi prochain. Joyeux Noël.